Là, on entend le moteur. Ouais. C'est pas comme à la caméra que je voulais filmer la semaine passée. Hein. Avec le vieux changement de vitesse, on est parti. la Voilà. Euh, elle a l'âge de ne plus aller à Bruxelles. <rire> Oula, <Ouh> <rire> ouais, on sait pas très bien hein. 3D 25. 5, Pas de Cinq. Cinq. direction assistée. Ah non. Ça, a... ça non ça il faut quand même le dire mais bon ça va elle n'est pas trop dure on va laisser passer le monsieur et pas de part stop rien de ça rien du tout rien du tout à la dure pas que c'est une, une camionnette de charpentier. <rire> il y a l'heure, au milieu, il y a l'indicateur de vitesse. Et à droite, il y a juste la jauge essence. Température le niveau. Et maintenant que j'y pense, je pense que son indicateur d'essence. Très bête de tomber en panne. Ouais, alors comme l'aiguille ne fonctionne plus, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule euh, le nombre de kilomètres qu'il fait. Est-ce qu'il y a un klaxon Oui, mais je ne sais pas Ouf. où. Qui Voilà. <rire> voilà. Voilà. Hop. Allez, c'est là qu'on va rigoler. On 37 litres. Il va y en avoir déjà bien à mon avis 25. C'est 1999. Ah, il y a donc 20 ans. Ah, C'est déjà respectable. Hein ouais. Et elle a combien de kilomètres 9298. kilomètres. On, sait, on va aller sur le sur la nationale là vers Villers on sent qu'elle a un peu de puissance quand même et vitre manuel le chauffage Fonctionne bien. Oui, avec Et toi, oui, comment tu la trouves euh, Pas désagréable. Pour ce genre de camionnette, je trouve que voilà, la position au volant est confort. Le siège, bah, est... la tenue du dos est pas mal. Franchement pas deux heures de route euh, sans m'arrêter c'est hein. surtout le niveau sonore qui est embêtant l'isolation c'est ça qui est beaucoup plus fatigant euh, à la conduite que l'assise ou la tenue au, au volant un petit peu de vie. un peu dur. La montée de Lenox. <rire> voilà. Qui est au plancher J'ai ah, pas une Tesla, non Mais elle a roulé dans les Pyrénées. Elle est allée en haut des montagnes. que dans cette situation là l'important c'est pas d'y aller rapidement mais d'y arriver et consomme combien à mon avis on doit être proche des 8 à des 8 litres à mon avis De parler. Voilà, on arrête de parler. 120. Mais on ne va pas plus loin. Il avait installé ça en été quand il faisait très chaud parce qu'il n'a pas d'air conditionné et donc il avait installé ça pour avoir euh, une, une impression de vent frais, mais. En fait, ça lui faisait du vent chaud, c'était encore pire. Deux gros bacs, euh, ici c'est important, ça c'est bien pour Baptiste. il range ses crayons, euh... il y a la boîte à gants là. Elle est d'époque Ah, il y a un petit terrain de golf ici, je savais pas voilà. que... avec Parce que là, sinon, ça va. Voilà, c'est passé. qu'elle oh. avait envoyé Alors, ici, euh, école communale de couture. couture. Suis le... oh ben, on est sur la rue de Serroux, donc ouais. c'est <rire> oh la cabosse d'or, on ah. est à la cabosse d'or Je crois que le monsieur n'en pouvait plus Des muscles. Ouais. Ah, une jolie petite roulotte. Le potager de la Fontenelle. Produit de la ferme. On n'en fait plus des clés comme ça. On la mon Ouais. Le rétro, oui. À l'arrière, comme c'est fermé, il y a un reflet et donc je vois toutes les voitures qui arrivent, qui arrivent devant, mais j'ai l'impression qu'elles me doublent à gauche. Mmh. Bah, ça fait du bien quand ça s'arrête un peu, hein Non ouais. <rire> Parce que c'est pas large hein, comme fauteuil. Non. Faut pas être gros. Hein. Heureusement que. Il y a des non Non. Rien de tout ça, monsieur. Eh bien, de comprendre pourquoi. Allez. Non, il y a juste un petit peu... De quoi ah. Alors... Alors voici la clé. Ah oui. Je sais pas... Comme dit Martin, on n'en fait plus. Presque plus. Maintenant, on dirait que c'est une clé de mobilette. On va vous présenter le moteur de cette Renault trafic voilà comment il est quoi comme moteur essence diesel diesel ça a quatre temps non oui, hein, oui oui oui ça a quatre cylindres <rire> en ligne démarre pour qu'on qu entende. longitudinal contrairement au hein Le moteur en position transversale maintenant oui oui No! Dans le dans le gasoil. Ah ouais. Quand quand le moteur tournait, on voyait que. Ouais. Et c'est pas bon. Bon. C'est pas. Allez. Bim. <rire> Bien fermé. <rire> oui. Ah oui, ça dit qu'il l'a écrit. Alors, comme tu peux le voir, Martin, ici, Baptiste n'a pas de caméra de recul. C'est même pas lui. Si, ah, si. Attention. Mmh. Un peu comme la chambre de Martin, regarde. Oui. C'est le de... bazar <rire> Quel bazar Là, on va l'envoyer à Baptiste. On de... fera une petite vidéo pour Baptiste. Quelle bazar, ben. Quel beau phare <rire> Beau phare <rire> Comme elle s'ouvre difficilement, il évite ouais. de la, la... C'est vieux. Mais Sinon, on voit toujours, ça, c'est lui qui avait fait la, la, petite, euh, la petite trouée. La, il a acheté la... La fenêtre sur internet et il a j'ai encore la vidéo de... mm -hmm. du chantier qu'il avait fait. Donc et celle a... sur le côté aussi Et celle hein. sur le côté aussi comme celle de Bernard. Mm -hmm. Il y a, <coughs> en fait, mais... a un cool. <rire> voilà. Ouais, ouais. Quand il et est alors, parti. Alors elle est toute capitonnée. Ouais. Pour quand il dort dedans. Tout isolé, c'est bien. C'est bien. Ouais tu l'avais vu aménager euh, pour le départ. Non. Tu n'avais jamais vu ça non. non. Je vais regarder si je trouve les photos que j'ai envoyées. Euh, ouais. J'avais fait les... les trucs à l'arrière, les petites fenêtres ouais. qui s'ouvrent ici, je sais pas <coughs> Il est aussi pas de qui ça On voit de qui... Et, qui et ferme on avec ferme la avec la clé. Ah oui, mmh. la clé qui sert à tout. Voilà, mmh. et voilà. Bien fait.